Dans SQL Server, il y a un outil intéressant pour le développeur qui s'appelle le profiler. Ici, je suis dans Management Studio, je vais dans Outils et j'ai cette entrée, SQL Server Profiler. C'est en fait un outil de trace qui va permettre, notamment au développeur, de regarder quelles sont les requêtes qui sont exécutées sur le serveur et de voir leur performance. Par contre, c'est un outil qu'il serait plus intéressant de donner à disposition sur un serveur de production. C'est- à-dire de permettre à quelqu'un d'exécuter une trace pour voir quel est l'impact réel de ses requêtes sur un serveur de production. On faites attention à ça parce que le profiler a un impact en performance donc si votre serveur de production est déjà chargé, évitez de lancer trop de traces. En tout cas méfiez-vous de l'impact que ça peut avoir. Mais la question est est-il possible de donner à un développeur accès à une trace du profiler sur un serveur de production sans lui donner accès aux bases de données La réponse est oui. Je vais vous montrer comment faire. Ici, je suis sur mon serveur de production. Au niveau de la sécurité, j'ai créé une connexion pour mon développeur, qui s'appelle Pamela, donc ma développeuse, et elle n'a aucune autre permission pour l'instant que de se connecter au serveur, c'est-à-dire que j'ai juste créé sa connexion ou son login. Ensuite, je vais venir ici au niveau du serveur, dans les propriétés du serveur, et dans les autorisations. Au niveau des autorisations, je vais prendre là où les personnes que je veux autoriser, c'est-à-dire Pamela, et puis je vais aller lui attribuer une permission qui se trouve en français à la fin et qui s'appelle, je vous l'agrandis ici, « Modifier une trace ». La trace, ça veut dire la trace du profiler, « Modifier », en anglais, c'est « Alter trace et ça veut dire aussi pouvoir la créer. Et si je donne ici l'autorisation à Pamela de modifier une trace, elle va pouvoir lancer une session du profiler. Elle n'aura pas besoin d'avoir des autorisations sur les bases de données, sur les objets, sur quoi que ce soit d'autre, elle pourra simplement exécuter une trace. Et elle pourra voir passer des requêtes avec les informations de performance. C'est tout ce dont on a besoin. Si je scripte la commande, elle est facile à mettre en œuvre. Il faut que vous soyez sysadmin et vous dites grant alter trace to et vous mentionnez ici un login existant.